Scorpion et ascendant Scorpion, on, on démarre direct avec l'ambiance du mois qui, vous le savez, est euh, gérée par le Soleil, et le Soleil est en bon aspect avec vous puisqu'il est en Cancer qui est vraiment, euh, pour vous hein, Scorpion, le signe du voyage, du dépaysement, de la prise de distance, euh, et aussi euh, d'un imaginaire absolument débridé et qui euh, se débride encore plus, euh, en, donc en période euh, cancer. Euh, donc c'est le moment de partir en vacances, c'est le moment peut-être de prendre de la distance avec votre, vos habitudes, euh, ce que, avec euh, vos habitudes de vie euh, quotidienne, mais il faut savoir quand même que le soleil va être euh, opposé à saturne autour du 8. Alors je ne dis pas que ça va être négatif pour vous, au contraire, puisque les deux planètes sont en bon aspect euh, chacune de leur côté avec vous. Alors le fait qu'elles s'opposent, euh, ça n'est pas du tout euh, négatif pour vous, simplement c'est peut-être autour de vous hein, que ce sera négatif, ou dans un pays voisin qui aura un problème. Euh, toujours est-il que vous serez très intéressé hein, par ce qui va se passer et que euh, on sait que le Scorpion, il est excellent dans les situations de crise. Alors mettons qu'il y ait une crise autour de vous ou plus loin dans un pays, etc., euh, eh bien vous aurez de très bonnes idées hein, apparemment, euh, des idées parfois un peu révolutionnaires comme on va le voir, euh, qui euh, pourraient euh, ma foi euh, être assez efficaces. Vous verrez que d'autres auront les mêmes idées que, que vous. Après le 23, c'est là où les athéniens s'athénirent, euh, c'est-à-dire que le soleil rentre en lion et va former une dissonance avec uranus que vous aurez déjà expérimenté en début de mois, on va le voir avec mercure. Donc vous serez à peu près dans la même ambiance, tendue, difficile dans vos relations avec votre entourage, disons, euh, un entourage probablement euh, personnel, hein, puisque Uranus est face à vous et que ça peut concerner votre couple, ça peut concerner une association, et euh, là malheureusement avec Uranus il n'y a pas grand chose à faire, on subit plus qu'on ne maîtrise les choses, or vous en tant que Scorpion, vous aimez bien maîtriser, donc vous n'êtes pas du tout, euh, vous n'êtes pas dans votre élément et vous êtes, euh, comment dire, ça vous met un petit peu hors de vous tout ce qui se passe, alors qu'il faudrait essayer au contraire de vous intérioriser et de comprendre hein, qu'est ce qui se passe, donner du sens à ce qui se passe par rapport à vos comportements. Hein? Il est possible que vous soyez, on le sait hein, que le Scorpion est jaloux et possessif, vous allez lire ça dans tous les horoscopes du web, mais euh, pourquoi est-ce qu'il est jaloux et possessif? C'est parce qu'il a peur hein, de perdre. Or il se trouve que la situation là avec Uranus euh, indique qu'il y a une possibilité de, de devoir euh, vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose. On continue avec Mercure et Mercure va aller dans le même sens que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que pendant la première quinzaine, dire avant hein, que le Soleil euh, n'atteigne le Lion, euh, Mercure sera déjà en Lion. Hein, euh, c'est pour ça qu'elle s'arrête. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a trop devancé le Soleil. Elle va être dans le premier décan du Lion, en dissonance avec Uranus et en dissonance donc avec vous, premier décan. Euh, vous devez en avoir marre, hein, vous devez en avoir ras-le-bol, parce que je vous en parle euh, quasiment à chaque fois, mais c'est vrai que pour certains, c'est une situation difficile, compliquée, euh, parce que vous ne la gérez pas, vous n'avez pas le contrôle dessus, et euh, bon, euh, c'est vrai qu'un Scorpion qui n'a pas le contrôle, il est très démuni! Hein. Euh, en plus de ça, euh, bon, vous êtes un signe qui analyse hein, les choses, vous avez un, même un certain don hein, pour ça, euh, mais euh, parfois vous analysez de travers parce que quand il y a l'affectif qui s'en mêle, ben vous n'êtes pas objectif, hein. personne, il hein, n'y a pas que vous. Euh, on n'est pas objectif quand on est dans l'émotion, et quand on est dans, dans l'affectif. Donc euh, peut-être que vous pourriez demander conseil à quelqu'un, que vous pourriez vous confier à quelqu'un. Je sais bien que le Scorpion est méfiant, c'est euh, aussi quelque chose que vous allez retrouver partout, euh, mais il euh, y a quand même... Vous devez choisir une ou deux personnes, à qui donner vraiment votre confiance et à qui vous confier parce que bon, vous pourriez avoir de bons conseils. Et c'est ce que Vénus va nous dire tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir près de vous quelqu'un de, de chaleureux et qui justement pourra vous dire de quelle manière elle pense que vous pourriez agir ou réfléchir pour tirer parti de la situation et ne pas avoir cette impression que vous subissez, que vous êtes, je ne dis pas que vous êtes victime, hein, mais que vous subissez quelque chose que vous ne pouvez pas retourner euh, pour euh, euh, le prendre en main, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour euh, donc avoir euh, ce fameux contrôle qui est quand même très important pour le Scorpion. <musique> On en vient justement à Vénus, hein? c'est la planète d'amour, elle est en bon aspect avec vous depuis le Cancer, elle fait les mêmes bons aspects que le Soleil avec, euh, enfin, avec vous, et puis Saturne est en bon aspect aussi avec vous. Donc là c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui veut, peut jouer un rôle de guide qui peut jouer un rôle, bon, pas de pygmalion parce que vous n'en avez peut-être plus l'âge, mais il y a quelqu'un qui peut vous guider euh, dans ce, ce, ce dédale de, euh, de difficultés auxquelles vous devez vous affronter, parce que euh, bon, ça peut être une grosse difficulté comme ça peut être plusieurs. Euh, Petite ou moyenne difficulté, qui toutes jouent un rôle, euh, comment dire, qui vous emprisonne, qui vous euh, contraint, qui qui, euh, qui empiète finalement sur votre liberté euh, d'exister, votre liberté euh, même de choisir le, de la direction que vous voulez donner à votre vie. Euh, donc euh, bon, euh, s'il vous plaît ne rejetez pas euh, tout le monde, acceptez qu'une certaine personne qui a vraiment beaucoup d'affection pour vous, qui dont, dont les intérêts, euh, dont vos intérêts euh, lui tiennent à cœur, acceptez d'en parler avec cette personne et de... Là je m'adresse hein, uniquement au premier er décan hein, parce que c'est vous euh, qui êtes vraiment euh, concerné euh, par les difficultés uraniennes, hein? les autres décans euh, ne le sont pas pour l'instant. Hein? Et une fois que Vénus euh, euh, sera sortie de ses dissonances, euh, bah, je vous dis elle est même pas dissonante pour vous, enfin bref pour les autres décans ça va plutôt bien se passer et euh, vous aurez même la possibilité vous voyez de euh, dépanouir vos sentiments si vous êtes en vacances par exemple avec votre chéri ou la famille etc. Ben, euh, vous serez plus en confiance vous serez bien dans votre peau euh, je veux dire c'est un contraste très fort hein, avec ceux du premier décan donc euh, profitez bien surtout hein, deuxième et troisième décan <musique> On termine avec Mars qui occupe euh, malheureusement le lion, hein, comme mercure, et qui forme les mêmes aspects, c'est-à-dire qui se trouve en dissonance avec uranus, ce qui va rajouter encore hein, euh, au climat de tension, voire de crise, dans lequel se trouve le premier des décan, parce que ça ne va concerner que le premier er décan et donc votre forme, hein, qu'elle soit euh, psychique ou physique, va être extrêmement dépendante des événements qui vont être liés à ces euh, dissonances. Alors c'est possible que dans votre thème, il y ait des planètes qui soient bien placées et qui vont adoucir ce climat et qui vont faire euh, que bon, bah ben, ce sera plus mineur, vous voyez que vous le prendrez mieux ou que bon, euh, ce ne sera pas, euh, ça prendra pas de proportion. Euh, le problème là, c'est qu'il va y avoir du stress et que euh, ben, avec le stress, tout prend de l'ampleur, tout prend de l'importance, surtout. Euh, avec un, un Mars en Lion, quoi! Donc euh, il ne faut, euh, faut pas épuiser votre énergie comme vous risquez de le faire euh, avec le stress, hein, avec le, le, la pression que vous allez ressentir, il faut absolument vous débarrasser de, de, de ces pressions. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, essayez la relaxation, essayez le yoga, essayez toutes les techniques qui pourraient vous permettre de euh, ben, d'être moins, euh, moins dans le stress, parce que c'est vraiment ça qui, qui risque de vous... Euh, ça risque de vous faire du mal même sur le plan euh, santé, donc euh, hein, parce que souvent le corps traduit un excès de stress, hein, et le, la tête peut, peut géré donc c'est le corps qui, qui prend et euh, en ce qui concerne le scorpion souvent eh ben euh, hein, c'est euh, tout ce qui est euh, organes internes qui sont euh, un petit peu concernés mais je pense pas que vous, avez, vous allez avoir de problème de santé, hein, vos secteurs de santé ne sont pas touchés mais il n'empêche que bon, le stress c'est pas bon pour le corps, c'est bon pour rien du tout, sauf si vous le retournez en énergie positive. Très bonnes vacances à tous, j'espère que vous passerez un bon mois! On va se retrouver au mois d'août bien entendu. Euh, entre temps, si vous voulez avoir des informations sur vos, votre thème, vous pouvez aussi appeler le 3210 euh, allez sur RTL astro ou sur le figaro tv magazine.